Allô, Vous m'entendez Quoi Un problème de son C'est trop faible. Ça sature ou ça coupe régulièrement peut-être Résonance, plosive ou encore bande passante accidentée Un bon nombre de vidéos ou de médias pédagogiques présentent un son défaillant qui nuit à l'intelligibilité et donc à l'apprentissage. Frédéric Berthelet est ingénieur pédagogique, experte en audiovisuel. François Jonquière est comédien voix-off et ingénieur du son. Votre voix doit permettre à tout public, entendant comme malentendant, de comprendre et mémoriser votre propos. Vous apprendrez toutes les techniques de base du son, de la captation à la diffusion, en alternant théorie et pratique. Choix du micro, amélioration acoustique, réglage des paramètres, égalisation et compression du signal. Vous réaliserez vos enregistrements et nous vous aiderons à améliorer votre élocution. L'apprenant mérite un son de qualité. Alors inscrivez-vous et soignez votre image sonore.